Donc, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, à part qu'il fait encore 3000 degrés et que vraiment j'ai envie qu'une tempête s'abatte sur la France. Et ensuite, que t'as Noé qui se ramène avec son arche et qui me dise ah oh, coucou sale fils de pute <rire> Bah non, ça n'arrivera pas. Mouais, outre ça, il fallait que je vous parle d'un phénomène que beaucoup d'entre nous ont sûrement observé de très près, alors je ne parle pas des joueurs d'osu, hein, ni des fans de Domekano, mécano, de, <rire> de l'animé, on parle de l'animé bien sûr, mais d'un phénomène encore plus grand, qui est celui du Dark Sasuke, on remonte à la source, quand les gens avaient 11 ans, et ils regardaient Naruto sur Game One ou autre, et là t'avais un personnage du nom de Sasuke Uchiwa, dernier membre de sa famille, qui veut tuer son frère par vengeance, ce qui est totalement compréhensible, mais son comportement un peu moins. Et donc la plupart des gens de cette génération se sont mis parfois à adopter des comportements dits de Dark Sasuke, pour faire très simple, c'est quand la personne veut être mystérieuse, sombre, ou cache un lourd passé bourré de bonnes raisons qu'on ne connaîtra jamais, le genre très très chiant à voir, et très très chien à fréquenter. En bref, c'est quelqu'un qui surjoue le comportement de Sasuke, en se donnant des airs de dépressif stylé, avec un énorme background, et donc, un peu dans le même concept que Seb, on va voir en quelques points si oui ou non, vous êtes un Dark Sasuke, n'hésitez pas à mettre votre score en commentaire, histoire de savoir à qui ne pas parler, hein. bref, commençons Je viens de réaliser que je n'avais pas les LED d'allumer dès le début, hein. est-ce Est que c'est si grave que ça, non, je pense pas, est-ce que vous allez vous désabonner pour si peu, oui, peut-être, et alors Vous êtes ce genre de gars à écouter ce genre de musique mélodramatique quand vous êtes triste. Mais c'est insupportable enfin votre attitude C'est deux points, car le dark Sasuke a besoin d'une ambiance qui le sent se fondre dans la peau du personnage. Putain de merde <rire> La vie, la vie, la vie c'est une peur comme Mad qui a pas voulu m'acheter la dernière figurine de rêve. <rire> si vous avez une bio Discord avec une citation peu importe laquelle, regardez là, je vais sur Discord là, c'est sûr, c'est sûr j'en trouve une. A Aizen, je sais pas qui c'est. Je suis comme une enclume, même abîmée, on me tape encore dessus jusqu'à me briser. C'est 3 points, là c'est le Dark Sasuke, très facile à repérer, hein. on peut pas se tromper, si vous êtes du genre euh, très impulsif, le genre qui sort, euh, ah bah les gens problématiques comme ça, on les tue, hein. c'est 2 points, car le Dark Sasuke ne se soucie pas de sa vie, ni de celle des autres, donc il y a une certaine aisance à ce niveau là, si vous êtes ce genre de sous-personne, à porter des suites à grosse capuche, qui vous cache de fou, La vie est une pute. C'est deux points. Car le Dark Sasuke se protège toujours du contact extérieur avec une énorme couche de vêtements. C'est prouvé scientifiquement et personne ne peut contredire la science. Faites-moi confiance. Si vous êtes du genre à vous inventer des vies, euh, style... Euh, ouais, ben si je suis là en fait, euh, c'est qu'on m'a trahi. J'ai vécu des choses horribles que tu ne voudrais même pas vivre. C'est trois points. Car sale fils de pute, t'as 15 ans, tu viens de naître. Tu n'as pas vécu autant de choses. C'est pas possible. On t'a jamais trahi, c'est juste ton pote qui s'est passé à côté de toi pendant un cours. T'as pris le seum et tu t'es senti pousser des charingans. <rire> Si vous êtes du genre à consommer beaucoup de vidéos gore et de trucs atroces qu'on retrouve sur le net, c'est 4 points. Ouais, ça fait beaucoup. Parce que ouais, faire genre que vous aimez voir ce genre de vidéos pour le kiff, ça vous fait paraître soit comme des gros psychopathes, soit comme quelqu'un en manque de personnalité énorme, qui essaye de se donner un genre. Ouais. Et croyez-moi, c'est plus répandu que ce que vous pensez. Hein. C'est grave des fois. Si vous êtes ce genre de personne à mettre des photos de profil avec une ombre, du rouge ou avec un perso d'animé qui a un lourd passé, du genre ça, hein, bah c'est deux points. Aussi, si vous avez votre pseudo avec un FC dépression ou un FC fume la vie avant qu'elle te fume, c'est un point bonus, parce que ouais. Si vous avez déjà présenté un exposé ou rendu un devoir où vous citez un personnage d'animé ou une citation de ce même personnage, bah déjà, n'iquez vos mères. Et c'est un point. Deux, si c'est l'exposé, hein, parce qu'il faut pas abuser. Si vous êtes ce genre de personne à reprocher à la société tout ce qui vous arrive, en mode c'est le système qui est nul et corrompu, et que nous sommes les moutons, bah... Oh, je le fais grave bien. La vie est foutue, David. La société a tout pris de ses citoyens. Tu dis pas ça parce que t'as pas été accepté sur Parcoursup, quand même? Non, non, pas du tout. Sale sous-fifre de la société. Pardon? L'égalité des chances n'a en fait jamais existé. Oui, oui, ok, ok. Mais t'as eu quelle note pour ne pas être accepté? Deux. Bah, tes notes. Bah, deux. Aïe, aïe, aïe. C'est du coup 3 points, parce que là, on est vraiment à un stade de nos retours Du coup maintenant, n'hésitez pas à faire le décompte de vos points, car désormais, on passe au classement Si vous êtes entre 0 et 5, vous êtes une personne normale Bravo franchement bravo, bravo. Non, vra vraiment, vraiment, là vraiment, une personne moyennement normale, qui fait de temps en temps des folies, et veut se plonger dans les délires des autres, sans pour autant paraître comme un déviant, ce qui est tout à fait compréhensible hein, maintenant si vous êtes entre 5 et 10, vous êtes un Sasuke en herbe, vous avez déjà commencé à développer des comportements dark, et avez développé vos ténèbres en vous, ce qui fait que vous avez déjà un pied dans l'enfer, vous avez un background qui vous permet de faire ce que vous faites, et être fier de le faire, j'espère que vous avez suivi. Et donc entre 10 et 15, on peut déjà dire que vous êtes une personne bizarre, peut-être même un peu dérangée, qui n'aime pas trop le contact social, ou qui traîne avec des membres de la dark réunion, GG si à la ref, en bref, vous avez déjà un plan de ce que vous allez être plus tard, mais également de ce que vous allez faire, avec le déclin de la société actuelle, vous sortez toujours habillé dans votre style, et nique sa mère ceux qui ne sont pas d'accord, puisqu'ils ne vous comprennent pas, et si vous êtes entre 15 et 18, ça y est, vous avez appris assez de choses de ce monde, pour savoir qu'il ne vaut pas vos efforts, l'amitié n'est qu'un instinct humain qui consiste à vous faire des alliés pour mieux survivre, mais vous, vous êtes plus fort que ça, et vous en avez donc pas besoin, l'important est de savoir qui on est, et ce que l'on veut réellement, l'obscurité qui vous recouvre, ne fait que vous persuader qu'il ne sert plus à rien de faire marche arrière, seul un événement de grande ampleur pourra vous faire dévier, autrement il est grand temps de perfectionner votre maîtrise de sous et enfin si vous avez le malheur d'être entre 18 et 20, voire plus, hein, vous êtes un mage noir, même le le grand magicien sombre ferait pâle figure devant vous, et votre expérience dans le domaine. Vous ne pouvez à présent plus vivre dans cette société que la nôtre, ou peut-être vous vous forcez à y vivre, pour accomplir de plus grands dessins. Une seule chose est sûre, c'est que je vous adresserai jamais la parole Bref, j'espère que la plupart d'entre vous se situent entre 0 et 10, parce que sinon ça fait peur, vraiment c'est un concept que je fais juste pour le fun, et qui a vraiment rien à voir avec ce que je fais d'habitude, donc si ça vous a plu et que vous voulez en voir encore d'autres comme ça, bah n'hésitez pas à me le faire savoir en mettant un like à cette vidéo, et en vous abonnant si c'est pas déjà fait, on en profite, donc sur ce c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis une prochaine vidéo en attendant portez vous bien, ciao bye En parlant de Dark Sasuke, c'est qui qui a un éventail Akatsuki Eh eh Eh C'est bizarre ça, c'est... En vrai, le test, si moi, je devais le passer moi-même, serait vachement bizarre. Je pense j'aurais 12. Non, 10, 10, non, non, non, non. Non, non, je suis pas aussi gênant que certains, hein, mais je, je, de toute façon, euh, on se comprend, hein, au niveau des Dark Sasuke... Euh, les exemples que je pourrais donner dans le serve, euh, Chazek Il euh, y a Akira aussi avant, ouais, faut pas oublier, il y, y a un background. Il y, euh, y en a aussi beaucoup, des fois, euh, voilà, Nathan, Végéto. <rire> des fois ça part, ça s'en va et ça revient, hein, mais tranquille. Euh, bah, après, il y en a beaucoup, beaucoup, hein, mais que juste euh, je parle pas quoi du coup. Donc n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord, histoire que vous puissiez me montrer la, la grandeur de vos shine-guns. Faut pas oublier aussi qu'on est en fin de vidéo les gars, hein. genre là ça sert plus à rien de regarder. Vraiment il y a des gens, ils restent jusqu'à la toute fin. Hein, personnellement je regarde mes, je regarde mes animés, euh, je skip pas l'opening parce que je suis pas un fils de pute, mais pour autant l'ending je dis pas que je le laisse à chaque fois, enfin, hein, c'est normal. Euh, dès que vous voyez que quelque chose est fini, il y a écrit fin, euh, bah vous partez, parce que c'est la fin. Euh, qu'est-ce que je peux vous dire Bah, qu'il fait encore plus chaud, que je viens de tourner la première vidéo et que là je vais en retourner une autre, que j'avais prévu il y, y a genre euh, deux semaines. Donc euh, si dans deux vidéos qui sortent en même temps, euh, limite en même temps, vous me voyez avec le même accoutrement, euh, bah je ne suis pas un gros crado, hein, je ne suis pas un joueur de sous non plus, euh, c'est juste que euh, bah, je, je tourne euh, le même jour, c'est tout, je, je prévois mes vidéos. Ouais, ça arrive d'être prévenant, ça arrive, <rire> ça m'arrive quelquefois mais, mais très rarement, hein, très, très très rarement, hein. c'est pas, pas très commun. Bon, et sinon, vous, vous avez passé une bonne journée, là, les, les enfants, la famille, tout ça, genre, Ça va Hein